Hey, bonne nouvelle c'est la saison des orties Je vais vous montrer comment on fait des glaçons au jus d'ortie. Ouais. Est mal aimée, on s'est tous déjà fait piquer par des orties, je sais. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'elle est pleine de bienfaits. Elle est forte en vitamine A, vitamine B, vitamine C, en fer, en magnésium, en phosphore, en potassium et en calcium. Pour faire du jus d'ortie, déjà vous récoltez des orties, comme ça, vous avez des orties, on va les rincer maintenant parce qu'il faut faire très attention. Et en les rinçant plusieurs fois et en attendant, les laissant euh, reposer, vous allez pouvoir enlever tout le côté urticant de l'ortie. Je vous montre. On va les rincer, n'hésitez pas à, à, à les rincer au vinaigre. Ajoutez un petit peu d'eau. Vous prenez un torchon, vous filtrez le tout, vous pressez. Si vous avez d'autres recettes à base d'ortie, n'hésitez pas à les partager sur le groupe Facebook Le Comptoir de la Débrouille. C'est un groupe où on échange tous nos bons plans. Salut